Tout calme, tu t'entendais, tu calmes, Mais comment vous t'es fait, tout comme si tu voulais que tout s'endorme Et tout s'endort, tout s'endort. Pas de barreau, mais c'est tout comme. Sans foutant tout est tout calme. Tu t'entendais, tu fan, Mais comment vous t'es fait, tout comme si tu voulais que tout s'endort Dans le syndrome de Stockholm Une fois n'est pas à coutume on est des victimes qui s'assument et s'inclinent pour des petites primes Vite pris dans un vide crime sans coupable, sans combattre Parce qu'on veut surtout pas que le coup parte mais je t'écoute fond. Alors pourquoi je t'entends encore Pourquoi chaque soir je constate que t'es présent quand je m'endors Si présentement je m'en sors, combien de temps ça va durer Doit-on combien de temps encore faire l'effort de se rassurer Soit nous ne sommes pas, il nous semble innocent Mais sommes-nous des monstres pour autant les choix que nous sommes Croyons faire le sang s'appelle le sang sommes somme la tête pas que ce sera qu'un tas de avec le temps Chasse des idées d'actes, pas ce qu'on est face à la glace Dans nos crasses télévisez-nous faces sont livides Et nos churasses font liquide carcasses fat, que nos phares effacent dans le vide Pas de barreau mais c'est tout comme Sans foutant, foutant, tout est tout calme Tu t'entêtes, et tu calmes mais comment vous t'es fait tout comme Si tu voulais que tout s'endorme et tout s'endort, tout s'endort. Pas de barreau mais c'est tout comme S'en est foutant, tout est tout calme Tu t'entêtes et tu fans. mais comment vous t'es fait tout comme, Sto -comme Si tu voulais que tout s'endorme dans le syndrome de Stockholm Sto N'est-ce pas le monde à l'envers qu'on pâtit quand il pâlit Qu'on s'inquiète de ce que ça coûte et ça réaction Si on ne peut crever, voire crever le capitalisme, rien à foutre qu'on lui laisse des balafres mais qu'on reste pas là Comme un dessert dans un frigo, ne l'engraisse Disant est-ce qu'on va plaire à ses chicots, à ses chicots Goût de ses gigots, qui ne s'en font que se ranger sonne comme un coma, qu'on meurt comme on, vécu, comme on a vécu Comme on a vécu, comme on a vécu. Si seulement j'avais pu, moi qui étais plus qu'averti Mais comme on avait que ce qu'on avait avec lui On n'a jamais dû car qu ce qui nous engloutit Et ce que nos sanglants disent, c'est qu'en nos sanglots Il devient fort, si fort qu'il en semble être invincible Ce serait au qu'il Serait ainsi que si quand son état vacille On s'efforce de pas plier. le plier Pas de barreau mais c'est tout comme S'en est foutant, tout est tout calme Tu t'entêtais, tu claques comme comment vous T'es fait tout comme si tu voulais Que tout s'endorme Mais tout s'endort, tout s'endort. Pas de barreau mais c'est tout comme S'en est foutant, tout est tout calme Tu t'entêtais, tu fanes comme comment vous T'es fait tout comme si tu voulais Que tout s'endorme dans le syndrome de Stockholm